Les jeux sont faits, tu mises tout, ne joue pas fair play, tu mises tout, qu'est-ce que tu as à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 le temps d'un instant rêvait d'atteindre L'audace lessivée de commentaires blessants Le temps d'un allaitement la rejoindre et frontes balayée par quotidien d'antan Les jeux sont faits, tu mises tout Ne joue pas fair play, tu mises tout Qu'est-ce que t'as à perdre Absolument tout Tu veux en découdre et tu mises tout Tu la touches presque, presque, tu mises tout Tu le consommes presque